Plus on avance en âge et plus les journées sont parfois euh, stressantes, difficiles et euh, ça, ça peut s'accumuler et on a beaucoup de mal à récupérer. Donc Comment faire pour récupérer, pour retrouver la motivation et devenir, et continuer à être productif malgré les journées qui avancent, les journées qui s'accumulent euh, sans devoir partir en vacances parce qu'on n'a pas, pas toujours l'opportunité de partir en vacances. Donc Comment faire pour le lendemain ou la semaine d'après repartir de zéro et continuer à être productif et motivé Donc, Salutations, ici David pour un nouveau Quick Tip. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de, euh, de méditation. Je ne suis pas du tout le genre de personne à euh, être fan d'être assis par terre, les bras croisés en train de, de fredonner une chanson bizarre. Non, pas du tout. Mais simplement de se mettre au calme de temps en temps. Donc, par exemple, comme ici, c'est un environnement euh, assez calme avec des bruits de nature, donc naturel. Donc, on peut considérer ça comme du calme. Et de s'asseoir tranquillement et de se concentrer sur sa respiration, simplement. De s'asseoir et de respirer, de ne rien faire d'autre. De relâcher son ventre de s'asseoir et de respirer. Faites ça 5 minutes par jour, 5 minutes de temps en temps quand vous avez besoin d'être ressourcé. vous verrez, ça va faire une différence énorme. Vous allez tout de suite ressortir beaucoup plus relaxé et euh, le lendemain théoriquement vous allez euh, avoir beaucoup moins de stress accumulé que si vous ne l'auriez pas fait. Alors l'idée c'est euh, de renouveler votre énergie de permettre à votre corps de se reposer, de se ressourcer, de reprendre un peu de l'énergie, simplement en reposant vos différents organes, vos, et en, en stoppant l'activité, en simplement vous concentrant sur la respiration et l'oxygénation de votre cerveau. Donc c'était David pour un nouveau coup de type, à très vite